eh bien aujourd'hui on peut être alors que tu es sportif ou entrepreneur cette vidéo est vraiment valable pour les deux et eh bien des fois on peut commencer à se dire mais pourquoi je m'entraîne autant je dois faire quoi pour d'autres je perds des clients euh, comment est-ce que je reste motivé alors déjà avant d'aller plus loin avant d'attaquer la première étape on peut faire le rappel que nous à l'académie de la haute performance on utilise rarement le verbe motivé on utilise souvent le verbe inspiré pourquoi parce que le mot le verbe motiver, ça veut dire un motif, un motif et mot verré pour se mettre en mouvement. Donc, se motiver, ça veut dire qu'il signifie d'avoir des motifs pour se mettre en mouvement. Alors que le verbe inspirer, ça vient de in, ça vient de l'intérieur et c'est insuffler le souffle. Et là, un être humain qui est inspiré, il a naturellement envie de se dépasser. Et c'est là où on arrive sur la première étape. Sur la première étape, quand tu te focalises sur qui je deviens, peu importe les circonstances extérieures, eh bien tu vas chercher à, à peu importe si les circonstances extérieures sont challengeantes ou sont soutenantes donc facile ou difficile tu vas chercher à devenir plus de ce que tu as décidé de devenir par exemple quand j'avais euh, ce judoka qui était là à chaque fois qu'il rencontrait des gens hyper forts, et eh bien au début boum il faiblissait et dans sa tête il essayait de sauver la casse de limiter la casse plutôt que de se dépasser et donc quand à chaque fois qu'il sentait ce qu'on avait mis en place c'est que à chaque fois qu'il sentait les avant-bras durs de son adversaire, il se disait « Je suis un putain de guerrier et donc je décide de devenir un putain de guerrier, peu importe que j'ai gagné ou pas. » Et donc plus les autres sont forts en face de moi, plus je décide de devenir encore plus un guerrier. Et donc plus les autres sont forts, plus je peux devenir plus un guerrier. Donc dès qu'il tu te focalises sur qui tu deviens, Dès que tu vas voir le challenge à l'extérieur, tu vas avoir une opportunité de devenir encore plus grand. Par exemple, pendant le Covid, j'avais un entrepreneur qui avait plusieurs euh, magasins euh, de, de prêt-à-porter. Et c'était intéressant de se dire que tous les matins, il se levait alors que son magasin était fermé. Il se disait, "Bah c'est quoi Je suis quelqu'un de plus performant. Il a trouvé des idées extraordinaires, des choses qu'il avait prévu de faire d'ici un an, un an et demi en plus de ça, euh, pour notamment faire des tra travaux de rénovation dans son magasin et profiter que c'était fermé pour faire des choses qu'il aurait fait un an et demi plus tard et où il aurait dû fermer le magasin aussi quelques mois. Donc il a raccourci ça, il a trouvé des idées. Dès que tu te focalises sur qui je deviens en relation aux, aux situations extérieures, automatiquement, si tu es inspiré dans ton système de valeur, naturellement, tu vas trouver des idées. Donc ça, c'est le premier point. Focalise-toi sur qui tu deviens le deuxième point c'est de focaliser sur le long terme l'heure qu'il est aujourd'hui on est en septembre euh, 2020 et avec les entrepreneurs que j'accompagne ou même avec les sportifs où on sait pas si les jeux olympiques de tokyo auront lieu eh bien on focalise tout maintenant sur déjà sur 2022 en fait on dit ok 2021 va sûrement être euh, mouvementé en revanche comme tout dans la vie il y a des moments de chaos mais derrière le chaos quand on regarde les moments de challenge Derrière, il y a souvent de l'ordre qui arrive. Et donc, c'est important quand on comprend cette loi naturelle et de voir que dans la vie, dans la nature, tout est cyclique, absolument tout est cyclique. Eh bien, on peut se dire que, ok, la tempête qui passe, comme dit l'adage, après la pluie, le beau temps, eh bien, les choses vont revenir à la normale. Et donc, c'est refocalise-toi sur le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si es entrepreneur ou si es sportif et que tes compétitions sont à l'arrêt, focalise-toi, c'est pas grave. Focalise-toi dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Et si à te poser la question ok si dans cinq ans je pouvais me dire que cet épisode qu'il y a eu a été bénéfique pour moi ce serait comment et là tu vas voir que tu as trouvé des idées qui vont faire que tu vas être capable de te reconnecter sur le long terme et d'être inspiré pour te dépasser alors que a priori à court terme tu n'auras pas de bénéfices de ça mais tes bénéfices les les fruits qui vont arriver seront là que dans un an et là tu es juste en train de semer ce qui arrivera dans un an. La troisième étape c'est d'être conscient de vivre à travers son système de valeur. Ça je l'ai souvent dit dans d'autres vidéos, chaque être humain a un système de valeur qui est unique, où tu es naturellement bon et tu vas avoir envie de performer. Et donc plus tu vas être capable de voir que là il y a des cir circonstances extérieures, tiens en ce moment c'est le sport où je suis pas très bon. Tiens, mais quels sont les bénéfices pour moi Ça me permet de plus développer mon entreprise. Et si je développe plus mon entreprise, l'année prochaine, je vais pouvoir encore faire plus de sport. Et tu vois qu'à chaque fois, tout ce qui t'arrive est parfait pour te faire grandir et est parfait pour que tu deviennes encore plus excellent dans ton système de valeur. Alors du coup, ça va être de plus en plus sympa. Un être humain qui est dans son système de valeur est naturellement inspiré à se dépasser et est naturellement plus résilient. Le quatrième point, ensuite, surtout si tu es entrepreneur aujourd'hui, c'est de te focaliser sur la mission de l'entreprise. Là, lorsque j'avais un entrepreneur que j'accompagne et ses produits étaient devenus de service, étaient devenus obsolètes par rapport euh, au Covid et du coup les gens qui étaient en rétraction et donc qui ne voulaient plus investir dans des commodités et donc du bonus. Donc on est revenu à la base d'une entreprise c'est le service aux autres. Et du coup, c'est revient à. On a, on a fait l'exercice de okay, quel est le problème spécifique que tu résous chez les gens que tu sers. Et juste en faisant ça, ça lui permet de ne pas revenir à l'essentiel, de plus chercher à vendre ses produits, mais à être en train de servir. Et dès que tu es dans la mission dans l'entreprise, un objectif est limité, une mission est illimitée. Un objectif est focalisé, déterminé dans un espace et dans un temps. Une mission, elle n'a pas d'espace et elle n'a pas de temps et elle est immortelle. Okay, tu as la partie humaine qui est la partie mortelle et tu as la partie être, qui tu deviens, qu'est-ce que, qu que l'entreprise devient qui elle est immortelle. Et même en tant que sportif, si tu arrives à te focaliser sur toi, ta mission, est-ce que tu as envie d'apporter qui te dépasse à travers ça, tu verras que peu importe finalement, peu importe si, euh, si les circonstances extérieures sont soutenantes ou challengeantes, tu vas chercher à te dépasser et vraiment être dans ta mission. Enfin, le cinquième point, c'est d'intégrer que tout ce qui t'arrive est ici pour te faire grandir. Et tu verras, ce que je dis aujourd'hui, ça va être de plus en plus valable dans le temps, c'est-à-dire que l'évolution, elle est conique et l'évolution est de plus en plus rapide. Et donc il y aura de plus en plus de phases de destruction de la forme qu'on a actuelle et de la construction. On va enlever l'ancien de plus en plus et on va amener du nouveau de plus en plus et ça va aller de plus en plus vite. Et plus ton système nerveux est capable de s'adapter à ça, plus tu es capable de malgré les circonstances extérieures, d'être de plus en plus innovant, de plus en plus t'adapter à ce monde qui change de plus en plus vite et bah, être capable de relever les défis qui vont arriver et du coup en fait bah soit tu fais ça et tu suis et tu prends de la distance sur ce qu'ils font pas. Dire que si en sport, moi je vois j'ai des sportifs dans l'académie de performance qui vivent que de leur sport quasiment et c'est que leur sport que leur sport que leur sport. Du coup pendant le Covid, c'était tout le temps inspiré juste pour devenir meilleur dans leur discipline, peu importe s'il y avait des compétitions ou pas, c'était juste dingue. Et si en tant qu'entrepreneur, tu es capable de voir que tout est là pour te servir mais pour te servir, c'est aussi pour évoluer et pour te faire évoluer tu vas prendre des claques et eh bien tu vas être capable pendant que les autres vont être en révolution et vont dire ah mais ce qui nous arrive c'est horrible j'aimerais qu'il y ait d'autres décisions qui soient prises etc et vont se plaindre et vont être en mode enfant tu vas être, tu vas être capable de prendre de la distance parce que tu vas être capable de voir les opportunités cachées dans euh, dans le chaos qui est apparent donc pour résumer cette vidéo, le premier point, c'est de focaliser sur qui tu deviens. Le deuxième point, c'est de focus sur le long terme. Le troisième point, c'est d'être un être humain qui est dans son système de valeur. Le quatrième point, c'est de revenir à la mission et à l'essentiel. Et le cinquième point, c'est d'intégrer que tout est ici pour te faire évoluer et te faire grandir.